l'interaction, aujourd'hui je suis Maleficent. C'est parti Dans cette vidéo, le maquillage beauty avait été réalisé pour un shooting photo. Je n'avais donc pas eu l'opportunité de filmer. Puis j'ai eu quand même envie d'utiliser cette base de make-up pour faire un autre make-up un peu plus fun. De ce fait, vous allez voir ma transformation progressive en Maleficent et surtout toutes les galères que j'ai rencontrées. C'est parti Alors le suspense est total car j'avais créé ce magnifique casque il y a déjà deux ans en papier mâché et en fait il se trouve <rire> que le papier mâché s'est rétracté donc je n'arrive plus à le passer dans ma tête, ce que je vais faire c'est que je vais attacher mes cheveux vraiment à la base du crâne pour pas que ça gêne et je vais tenter de le mettre ce serait dommage de faire tout un make-up et de ne pas pouvoir mettre son casque parce qu'avec le temps le scotch est légèrement rétracté donc, je vais couper les petits bouts qui dépassent comme ça. Hop. Hop. J'avais fait ça avec du papier journal, euh, du papier mâché et du scotch noir. Allez. Hop. Donc, il ne faut vraiment pas qu'il y ait de cheveux devant. Je vais vraiment attacher là à la pointe. Et si par hasard j'ai une petite pince. Ce serait cool. Là. Hop, je vais mettre celle-là. Hop. Voilà, là, c'est plaqué. Alors, suspense, suspense. Si j'arrive à là. Oh Ah, c'est douloureux. Est-ce que si je. Ah, mes oreilles ne passent plus. Mes oreilles ne passent pas. Comment faire Comment faire Comment faire Hop, si j'essaye. Ah je sais, je vais mettre ceci par dessus Comme ça logiquement tout serait plaqué ainsi que mes oreilles <rire> Des cheveux blonds Voilà, alors hop, on plaque tout On plaque tout, oh, mais pourquoi il y a du coton je ne sais pas On met les oreilles pour pas que ça fasse mal tout simplement Mon casque Mais du coup on me le voit Alors attends <rire> Normalement ça c'est plaqué <rire> Ah là c'est mieux Surtout que j'y pense Mais ça passera jamais dans le champ de vision de la caméra Ça c'est sûr c'est pas Déjà, on poudre tout ça parce que j'ai sué la mort qui tue. On va rajouter le collier que m'a offert ma petite sœur, qui est magnifique. Même si je doute que Maleficial porte ce genre de collier, je trouvais ça joli. Oups <rire> J'arrive pas à lui faire que j'ai comme comme ça ma, ma hauteur est vachement plus haute que d'habitude. J'avais aussi créé ce magnifique bâton avec une trame de rideau. Sauf que <rire> ça fait au moins deux ans et un, une des serres de l'aigle s'est cassée. Alors c'était en pâte à sel. Alors évidemment c'était pas super super pratique et super solide. Mais bon c'était trop sympa. Je trouve l'effet euh, l'effet serre. Et voilà ça s'est cassé même pas pu l'utiliser quoi Si je le mets comme ça C'est trop ouf <rire> Et si je le mets plus pas C'est bizarre J'ai enlevé la montre parce que j'ai remarqué que je l'ai dans toutes mes vidéos Et sur les photos c'est assez ridicule Genre tu fais une sorcière qui a une montre euh, Quechua Bof quoi Alors on va faire quelque chose d'un peu plus artistique Déjà je libère mon pauvre crâne Endolori oh Regarde ces marques. Oh là là, ça fait trop mal. Je, je, je pense que je vais le jeter après parce que de toute façon, au fil du temps, ça va se rétracter et je ne pourrai même pas le remettre. Donc. Ah. J'ai eu envie de faire une bouche noire pour pouvoir y ajouter des paillettes vertes. Et par-dessus, je vais rajouter des paillettes vertes. Alors mon vieil eyeliner tout pourri va me servir encore. Et j'ai envie de me faire un contouring vert. Bah, il me semble d'ailleurs que dans le dessin animé, Maleficent se transforme en dragon. Donc ce serait logique qu'elle y ait un peu de sang de dragon dans ses veines. Ensuite, je pose mes canines. Je trouve que ça me va particulièrement bien. Trop fière Puis, j'ai eu envie de pousser un peu plus mon contouring avec des écailles de dragon. Grâce à mon bonnet de perruque J'avais envie de créer quelque chose d un peu plus artistique, avec un peu de vert, un peu voilà, quelque chose de plus à euh, coloré. Ah, je perds là-dedans. N'hésite pas à me dire dans les commentaires ce que tu en penses. Et en attendant, prenez soin de vous. Bye